Lorsque le christianisme constituait le support logique de la pensée du monde occidental, l'exercice de la raison n'était soutenu que par la pensée biblique. Et toutes les institutions subissaient plus ou moins la marque du consensus chrétien. Mais dans la mesure où le monde occidental a abandonné le consensus chrétien, il se présente une sorte de déformation dans le comportement des gens. Aujourd'hui, il n'y a plus de conviction de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Si quelqu'un considère par exemple que ses conditions de vie ne correspondent plus à l'image de qualité et de dignité qu'il s'est faite, il, fait, il n'a qu'à aller dans un hôpital et solliciter librement qu'on mette fin à sa vie. Et le système mettra tout de suite à sa disposition un médecin pour lui appliquer une injection létale, ce qu'on appelle l'euthanasie. Le système permet aussi à une femme enceinte d'avorter à n'importe quel moment de la grossesse si elle le désire. Et si un délinquant ou un criminel déclare lors d'un procès qu'il souffre de dépression, le juge l'acquitte immédiatement de toutes les charges. Voilà la réalité du monde dans lequel nous vivons. Le consensus chrétien invitait les gens à considérer les commandements du Créateur et les lois naturelles écrites dans leur cœur. La raison conservait encore sa place, car l'homme était encore capable de saisir l'essentiel et de s'y conformer, tout en rejetant les pseudo sagesse qui poussent à la folie de toutes sortes. Mais les hommes modernes s'enorgueillissent de leur pseudo sagesse Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont retenu la vérité captive. Car malgré l'évidence des perfections de Dieu, quand on les considère à travers l'observation, sa puissance éternelle et sa sagesse, les hommes modernes se ferment de plus en plus dans leur incrédulité. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point considéré et glorifié comme Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Ils sont donc inexcusables. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur a envoyé une puissance Dégarrement et du mensonge. C'est ainsi qu'ils sont tombés dans la dépression, dans l'alcoolisme, la drogue, le divorce, le suicide et la folie. Tels sont les résultats de l'abandon de la foi et du christianisme biblique. Si vous souhaitez désormais, après avoir écouté cette vidéo, vous réconcilier avec votre Créateur, vous pouvez le faire en toute intimité, dans votre chambre en faisant appel à Jésus-Christ pour qu'il prenne le contrôle de votre vie. Et si vous le faites de tout votre cœur, à partir d'aujourd'hui, votre vie aura complètement transformé par l'action de l'Esprit de Dieu et vous serez sauvé. Le salut n'est pas une simple affaire de la religion, car la religion est la chose de l'homme. Le salut est une affaire de profonde repentance et d'abandon du péché sous toutes ses formes d'abdication totale devant Dieu souverain et trois fois saint, d'humble d'acceptation de sa grâce et du don du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La seule alternative au christianisme biblique est l'obscurité et la condamnation éternelle.